Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de ce mois d'août qui est un des plus beaux mois de l'année. Hein? je pense pas qu'on en a eu d'aussi bien euh, précédemment et euh, bon ça s'annonce pas formidablement bien euh, pour la rentrée, mais profitez à fond de ce mois d'août qui vous met vraiment... Euh, euh, comment dire? c'est pas qui vous met en vedette, hein? simplement vous êtes dans un un contexte, une ambiance où c'est chaleureux, voyez, c'est... Euh, vous vous sentez euh, euh, comment dire... intégré dans un groupe, dans une communauté, euh, où vous êtes peut-être dans un club, hein, ou dans un camping quelque part où il y a une notion euh, de communauté et... Euh, alors bon, c'est vrai que vous êtes un petit peu euh, vous n'aimez pas trop la promiscuité, mais je pense que l'ambiance sera tellement joyeuse, et tellement euh, rigolote, que finalement ça vous déplaira pas du tout. Hein. Et puis le soleil il fait des beaux aspects, donc euh, il est très possible que vous ayez un petit coup de chance, quelque chose que, à quoi vous vous attendiez pas du tout on peut vous faire une proposition pour le travail, comme ça en plein mois d'août, hein, vous en serez tout surpris et euh, euh, bah vous aurez du mal à y croire. Hein. Il, y a, il y a toute une notion, quand les, les planètes sont en lion, est-ce que je dois y croire ou est-ce que je ne dois pas y croire? Et ça peut s'appliquer à tous les domaines. Hein en amour, en amitié, n'importe quel domaine, et là, bon, probablement dans le domaine du, du travail, donc... Mais vous êtes plutôt dans une phase de progression, hein, si vous êtes du premier er décan, début du 2e, les bons aspects d'uranus hein, sont de l'or pour vous, et d'ailleurs ils vont être activés à l'entrée euh, du soleil en vierge, hein, autour du 23 août, puisque le soleil va faire tout de suite un bon aspect depuis votre signe avec euh, Uranus. Donc on, on, vous allez retrouver ce côté progression, découverte peut-être d'autres univers ou, ou d'autres centres d'intérêt. Euh, en tout cas, euh, bon, euh, la fin du mois sera vraiment extrêmement euh, positive hein, pour vous. Côté euh, travail, vie quotidienne, euh, euh, on s'intéresse évidemment au mouvement de votre planète maîtresse, c'est-à-dire Mercure. Mercure, elle va euh, bah finalement euh, faire deux signes hein, pendant le mois d'août. D'abord elle, elle termine sa boucle, hein, ses allers-retours en cancer, là elle elle progresse vers le lion, donc hein, elle est active et après avoir été quand même rétrograde hein, et vous avoir un petit peu cassé les pieds parce que vous attendiez quelque chose. Alors ce que vous attendiez, ce que vous attendez encore peut-être va euh, se produire, va arriver, que ce soit un document dont vous aviez besoin, quelqu'un avec qui vous devez partir en vacances, vous voyez, il y avait une attente et cette attente se termine et vous êtes plutôt satisfait. Donc, si vous êtes du troisième décan, hein, parce qu'elle ne va pas, euh, elle n'est plus dans le deuxième, elle est dans le troisième. À partir du 11, Mercure sera en Lion, euh, donc euh, elle va suivre le chemin du Soleil, de Vénus, euh, et euh, il est très possible que vous sentiez. Euh, un petit peu isolé, même si vous êtes en, entouré de monde, hein? euh, est-ce que vous ne vous sentirez pas en phase avec ceux avec qui vous serez? Pourtant le soleil et Vénus semblent indiquer que oui. Hein? Donc peut-être c'est quelqu'un, une personne hein, avec qui vous serez pas d'accord ou euh, que vous regarderez un petit peu de travers et euh, Bon, vous ne direz rien hein, parce que vous ne voudrez pas faire d'histoire, hein. la Vierge elle aime pas faire des histoires. Euh, vous regarderez cette personne et vous lui trouverez euh, tous les défauts, vous ne verrez d'ailleurs que ses défauts. Et peut-être que vous passerez à côté de quelqu'un de bien, hein, on ne sait pas, euh, parce que c'est vrai que quand les défauts des, des, des, des gens nous sautent aux yeux, comme ça on ne voit pas leur qualité, hein, c'est évident. Donc bon, cela dit, ça n'aura aucun caractère de gravité et en plus de ça, ça va passer très vite puisque mercure est, est rapide, hein. donc je pense que, je sais pas, ça va durer un jour ou deux où vous aurez ce sentiment euh, que vous êtes, euh, qu'il y a quelqu'un à côté de vous euh, qui vous énerve, hein, qui vous euh, empêche de profiter, mais je vous dis ça ne va pas durer, ce sera euh, à mon avis euh, très, euh, très... léger, vous voyez, ce ne sera pas du tout quelque chose qui va vous prendre la tête pendant euh, des heures, hein, simplement vous remarquerez, voilà, hein, ce sera de l'ordre de mercure, c'est superficiel, hein, toujours avec mercure, vous remarquez, vous notez, euh, et ça s'arrête là. <musique> Côté coeur, eh bien bon, Vénus et le soleil vont être en harmonie, euh, euh, même en, en conjonction quasiment tout le mois, et euh, mars va, va les rejoindre à un moment où ce sont eux plutôt qui vont rejoindre mars. Et euh, bon, euh, tout ça se trouvant dans votre secteur 12, euh, on peut penser, euh, si vous êtes en couple, hein, on va faire les deux, euh, si vous êtes en couple, que euh, vous aurez peut-être des choses à reprocher à votre, à votre chérie, mais vous ne direz rien, vous resterez observateur, euh, euh, toujours parce que vous ne voulez pas avoir d'histoire. Euh, bon, je vous conseillerais quand même de, si vous le pouvez, euh, de, de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que le, le fait d'accumuler, on en a déjà parlé, c'est jamais bon! Hein, euh, parce que plus vous allez accumuler, plus il faudra que ça sorte un jour, et quand il euh, y a une grosse pression, eh bien ça sort sous forme de colère. Donc là, si, au quotidien, si vous dites euh, bon, c'est vrai qu'on vous dira oh, mais t'arrêtes pas de faire des remarques, mais tant pis, ce sera, vous l'aurez sorti, hein, c'est vraiment ça qui compte, c'est ça qui est important. Euh, et tant que mercure sera en lion, euh, vous aurez un petit peu cette tendance. Cela dit, évidemment elle va faire les 3 décans, hein, donc elle va être très rapide euh, d'ici la fin du mois et euh, quoi? ça va durer un jour, deux jours maximum hein, où vous serez dans, dans cet état euh, euh, de, de, de critique euh, où, où vous ne ne verrez que finalement que ce qui ne va pas, et vous ne verrez pas, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on voit les détails euh, qui tuent et, et, pas les, et pas les autres euh, bon, euh, bonnes choses. Et alors en ce qui concerne les célibataires, ça peut être très différent hein, comme ambiance dans la mesure où, euh, avec euh, ces planètes en 12, euh, en lion, euh, vous pouvez tomber secrètement amoureux de quelqu'un, ou en tout cas le regarder ou la regarder avec admiration, en vous disant oh là là si je pouvais avoir une relation avec cette personne ce serait génial, hein, ça vous fera rêver et euh, bah, vous aurez bien envie, bien évidemment envie de concrétiser ça, hein, mais bon c'est pas euh, forcément utile. Hein? Essayez de garder ça euh, à, à l'intérieur de vous et de le, le vivre comme, euh, euh, comme si c'était réel. Hein? Finalement, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, hein? c'est pas forcément la réalité. Donc Vénus va passer en vierge à partir du 21 et là euh, bon, euh, elle sera euh, donc dans votre signe en bon aspect avec Uranus. Euh, c'est pas exclu là que les choses, euh, si vous étiez secrètement amoureux, par exemple, que vous puissiez euh, concrétiser ça à votre plus grande surprise, parce qu'avec un bon aspect entre Vénus et, et Uranus, il euh, bah, y a, peut y avoir un effet de surprise. Euh, même chose dans les couples, hein, vous serez peut-être euh, amené à faire quelque chose d'un peu spécial, d'inédit, et tout ça, ça va euh, ça va vous rapprocher, donc euh, la fin du mois sera certainement euh, hein, plus concrète que euh, le reste. On termine avec euh, votre forme, votre vitalité, euh, la libido, hein, votre activité sexuelle, euh, tout ça étant euh, géré par Mars. Donc euh, et là, ce mars est également, en tout cas jusqu'au 18, euh, en Lyon, dans votre secteur 12. Donc vous savez qu'il est... n'est il pas éclairé, hein? donc il n'y a pas vraiment d'énergie qui circule hein, dans ce secteur, c'est plutôt un secteur de passivité. Et donc il est possible que vous attendiez effectivement que ça passe, euh, ou que les gens conviennent vers vous, ou que Soit les autres qui fassent des efforts de séduction, ou euh, euh, bon, cela dit, vous pouvez aussi, ça peut n'avoir absolument rien à voir avec le avec la, votre vie euh, amoureuse, vous pouvez aussi être dans une période où donc vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances, et vous avez l'impression un petit peu de, de perdre euh, votre énergie, de ne pas être motivé, etc. Souvent pour les vierges, hein, les vacances sont des moments euh, où euh, donc euh, euh, le travail leur manque, moi, je ne sais pas comment dire autrement, hein, ou le fait d'avoir une activité euh, vous manque. à partir du 18 mars sera dans votre signe, alors là bon, ça va être tout le contraire. Hein. Vous allez pouvoir euh, agir, prendre les choses en main, avoir le contrôle hein, sur ce... sur les, sur les événements. Hein. Euh, bon Je parle d'événements, mais c'est les détails du quotidien. Hein. Et euh, bon, la rentrée euh, s'annonce quand même, euh, en tout cas pour le premier décan, euh, un peu sur les chapeaux de roue. Hein. Vous allez euh, très certainement euh, euh, peut-être démarrer un nouveau boulot ou démarrer une nouvelle, euh, nouvelle activité liée à votre travail actuel. Enfin bon, il y, y a de la nouveauté. En revanche, un petit peu plus tard, pour le deuxième e décan, il faudra faire attention à la dissonance entre Mars et Neptune, hein? mais là on n'en est pas là, et donc à partir du 18, attendez-vous à euh, redoubler euh, d'énergie et avoir une libido aussi qui va, euh, ma foi, euh, être, tout en étant contrôlée, être un petit peu plus active que euh, bah, dans les semaines précédentes.